Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 30 septembre au 6 octobre. Euh, J'ai plusieurs choses à vous dire et tout d'abord ils sont sortis, oh, ça fait déjà un petit bout de temps, mais donc vous pouvez les trouver dans les grandes surfaces et puis euh, bien entendu les commander sur Amazon, ils vous attendent. Euh, nous vous attendons aussi pour le live du mardi soir, vous savez, vous pouvez vous poser vos questions sur l'adresse mail qui s'affiche. Vous avez aussi la possibilité de regarder votre vidéo euh, du mois, hein, vidéo du mois d'octobre, et puis de nous retrouver sur nos réseaux sociaux, twitter, instagram. Et je vais terminer avec la grande nouveauté, là depuis un mois ou deux, vous pouvez avoir une consultation ou avec Zoé, ou avec moi par téléphone, et là pareil, vous posez votre, votre question en utilisant notre adresse email. mail Musique Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine, on reparle de la Balance, parce que d'abord c'est le signe du mois, hein, on a vu ça la semaine dernière, mais surtout parce que Mars, votre planète maîtresse, va rentrer elle aussi en Balance, donc ça va changer un petit peu l'ambiance. Vous savez que Mars est une planète dynamique, tonique, c'est celle qui vous donne toute l'énergie dont vous disposez, tout ce goût du risque, ce besoin de, de vous exprimer, bon, parfois en faisant du sport, parfois même du sport de haute compétition, bref, vous avez une énergie exceptionnelle, et elle vient de cette planète Mars. Donc Mars va être en balance, c'est-à-dire de l'autre côté. Est-ce que ça veut dire que vous allez être affaibli je ne pense pas forcément, mais je pense que vous allez faire en sorte, parce que vous aurez besoin d'avoir l'approbation des autres, hein? vous aurez besoin d'être dans un, euh, des relations un peu harmonieuses, que ce soit dans le domaine des affaires ou dans votre vie privée, euh, avec ce Mars en Balance vous allez vous adoucir, vous ne pouvez pas faire autrement, il faut trouver des consensus, il faut trouver des accords avec les autres, et s'il y a des désaccords, Bon, il ne s'agit pas de vous écraser, hein, ou de vivre les choses comme si vous vous écrasiez, non, il s'agit de faire des petites concessions euh, au quotidien, de toute façon c'est rapide, ça dure deux trois jours hein, ces aspects de mars, donc, euh, et ça concerne principalement cette semaine le 1er décan, hein, les autres, vous avez euh, une autoroute devant vous. Euh, donc hein, on a parlé de consensus, de conciliation, de... Euh, je crois qu'il faut que vous évitiez d'aller au clash, quelle que soit euh, la relation euh, euh, dans laquelle vous allez être avec euh, une personne en particulier. Hein. Je pense pas que vous allez, euh, qu'avec Mars vous allez avoir envie de vous clasher avec tout le monde, mais il y a une personne en particulier avec qui il peut y avoir un rapport de force, et vous gagnerez hein, si vous savez faire des concessions et vous montrer le plus conciliant possible, vous en êtes capable. De bonnes journées jeudi et vendredi, la lune sera dans votre secteur du voyage, alors qu'est-ce que ça veut dire? Jeudi, vendredi, je pense pas que vous allez partir en week-end, hein, euh, euh, mais vous allez pouvoir vous évader d'une autre manière, ou alors être content de ce que vous aurez fait, de vous dire oh ben là j'ai bien bossé ou j'ai eu un bon rendez-vous. Vous euh, voyez il y aura une ambiance de, de satisfaction parce que c'est vrai que la Lune en, en, en Sagittaire pour un Bélier c'est une Lune qui est en joie. Musique Amis Taureau et ascendant Taureau dans votre horoscope de cette semaine. On retrouve bien entendu l'ambiance Balance dont je vous ai parlé la, la semaine dernière et qui concerne votre travail et vos relations au travail hein, euh, principalement, mais il y a une nouveauté cette semaine, c'est que Mars rentre également dans ce signe de la Balance, et puis euh, vous avez Mercure qui va... Mercure, votre planète d'échange, qui va rentrer elle aussi en Scorpion non pas en Balance, hein? en Scorpion, je précise. Donc si vous voulez, euh, il, il risque que, vous savez comme toujours quand on est dans une équipe, qu'on travaille dans un bureau, euh, euh, qu'il y a du monde, bon on ne peut pas aimer tous ceux qui sont là, hein? donc il y aura peut-être quelqu'un qui va vous agacer. Hein? Dans ces cas-là, vous savez, la meilleure chose à faire c'est l'indifférence quand même. Je sais que vous, Taureau, vous vous avez tendance à un petit peu réagir et à vouloir euh, euh, que les choses s'arrangent, vous n'aimez pas les conflits, vous n'aimez pas quand ça va de, de travers que les relations ne sont pas euh, harmonieuses. Mais bon, ça arrive qu'il y ait quelqu'un dans une équipe qui, euh, euh, comment dire, vous savez, euh, met un petit peu de l'ambiance quoi, <rire> pour ne pas dire autre chose. À ce moment-là, ne vous en mêlez pas, laissez ça de côté, on n'en a rien à faire, euh, hein, euh, le principal euh, c'est que euh, on vous fiche la paix, hein. vous ce que vous aimez c'est avoir la paix, donc arrangez-vous pour qu'on vous fiche la paix. Et le mercure en scorpion dont je vous ai parlé, il peut vous aider justement à dire aux autres, fichez-moi la paix, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie d'avoir mon espace à moi, parce que vous vous sentirez peut-être un petit peu euh, hein, pas agressé, mais disons euh, euh, qu'on vient marcher sur vos plates-bandes. Hein. Bon. Alors, la meilleure chose à faire, hein, vous les envoyez promener sans état d'âme, hein, ou alors vous jouez au, à l'indifférence, parce que c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour vous pour ne pas vous stresser. Samedi et dimanche devraient être deux journées assez agréables, parce que... Euh, vous, justement, vous serez plus au bureau et vous pourrez prendre euh, des distances avec euh, ces petits problèmes du quotidien qui n'ont vraiment hein, aucune importance, c'est du banal, hein, c'est vraiment des choses qu'on vit tous au quotidien, les petites rivalités, vous voyez, les petites peaux de banane, tout ce genre de trucs. Non, euh, pendant ce, ce week-end, hein, avec la Lune en Capricorne, vous allez penser à autre chose et vous détendre. Gémeaux et ascendant Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, on se retrouve de nouveau avec la Balance aux commandes et on sait à quel point ce signe est positif pour vous. Et alors, grande nouvelle, Mars va également rentrer dans ce signe, donc vous allez agir de manière tellement positive que euh, vous savez quand on envoie du positif, et eh ben la vie nous renvoie euh, du positif! Hein? Donc euh, soyez entreprenant, soyez créatifs, euh, allez aussi au devant euh, des autres qui pourraient vous aider, qui pourraient vous soutenir, vous avez euh, de très bonnes cartes euh, en main. Le seul petit hiatus qu'il pourrait y avoir, est encore hein, parce que je pense que vous allez... Vous allez Étant donné que vous êtes positif, comme je vous l'ai dit, eh bien vous allez pouvoir tourner ça à votre avantage. Euh, Mercure rentre en Scorpion, hein, et euh, bon le Scorpion, c'est votre secteur du travail, donc il va y avoir certainement peut-être plus de travail, peut-être des discussions avec des collègues, où euh, vous n'aurez pas le dernier mot, et ça vous énervera. Vous savez quoi dans ces cas-là? Lâchez prise! Hein, n'essayez pas d'avoir raison à tout prix. Euh, vous savez, les gens qui veulent absolument avoir raison, ce ben, sont des gens qui manquent de confiance en eux, hein, parce que quand on sait euh, ce qu'on pense et qu'on est en accord avec soi-même, on n'a pas besoin de l'imposer aux autres. Et je pense que vous aurez cette attitude un petit peu détachée, hein, et euh, que ce sera euh, très profitable euh, à vos relations et que vous n'aurez pas euh, à vous agacer inutilement parce qu'un tel ou une telle euh, voudra euh, absolument vous imposer euh, ses idées, parce que c'est ce qui va se passer, hein, on va vouloir euh, vous dire que vous avez tort et que euh, ce sont eux qui ont raison. Eh ben non, hein, euh, chacun a chacun sa vérité comme on dit mercredi après-midi et jeudi seront plutôt de bonnes journées, c'est vrai que la lune sera face à vous en sagittaire, mais justement vous serez sollicité, vous serez invité, on vous fera des compliments, bref ce sont des journées où vous vous sentirez plutôt euh, plutôt valorisé, hein? donc... Euh, euh, et puis en plus de ça, pour le 3e eh bien il y aura euh, non, c'est même pas le 3e décan, c'est la fin du 2e, hein. il y aura un bon aspect entre, le, euh, entre vous et une conjonction de la Lune et Jupiter. Alors vous pensez bien qu'il va y avoir de la joie euh, dans l'air. Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de cette semaine, on retrouve bien entendu l'ambiance balance hein, puisque c'est nous sommes dans ce mois Balance et on a vu la semaine dernière que ça parle de votre intimité, de votre famille, de votre maison. Alors le petit hiatus qu'il peut y avoir cette semaine, c'est que Mars entre également dans ce signe. Donc qu'est-ce que va faire Mars qui est une planète d'énergie, hein, parfois de bagarre, etc. Bon c'est vrai qu'on peut penser qu'il va y avoir un petit désaccord hein, avec quelqu'un de la famille. C'est la première interprétation qu'on peut faire, mais il y en a bien d'autres. Hein. Vous qui aimez votre confort, être dans un, un, un endroit où, où vous vous plaisez, qui est le reflet finalement de vous-même, eh bien il est possible que vous fassiez des travaux chez vous. Hein? Mars, c'est aussi on se met à l'œuvre, hein? donc vous pouvez bricoler quelque chose, changer des meubles de place, euh, vous dire tiens j'ai envie de revoir ma décoration, euh, euh, avec les moyens du bord, hein? bien sûr, ça veut pas dire que vous allez dépenser des fortunes, mais euh, avec Mars on a besoin de bouger et, et, et de euh, de faire des choses un petit peu différentes, hein? surtout que mars chez vous a une importance euh, capitale, c'est une planète importante euh, dans votre thème de naissance, euh, donc euh, vous allez être plutôt sensible à cette présence euh, en, en secteur 4, euh, donc de la maison et de la famille. En revanche, vous allez être aidé hein, par mercure puisque mercure rentre en Scorpion et va être en harmonie avec vous, donc euh, vous saurez très bien expliquer à vos proches euh, euh, s'ils sont pas contents parce que vous avez décidé de ceci, vous avez décidé de cela, et vous ne les avez pas toujours consultés, donc vous saurez rattraper le coup et leur parler de manière euh, à ce qu'ils comprennent et à ce qu'ils acceptent ce que vous avez décidé de faire. Lundi après-midi et mardi, euh, précisément la Lune sera en Scorpion, donc en harmonie avec vous, euh, ce qui veut dire que vous-même serez en phase avec vous-même, et ça c'est extrêmement important parce que euh, on projette à ce moment-là une image de soi qui est beaucoup plus positive. Donc euh, vos relations avec ceux que vous aimez seront très valorisées par cette présence de la Lune en Scorpion. Lyon et ascendant Lion dans votre horoscope de cette semaine on reparle bien évidemment de la Balance puisqu'elle domine et elle domine d'autant plus que euh, Mars, planète d'énergie et d'action, entre euh, en Balance, donc dans le courant de cette semaine. Alors qu'est-ce que ça va donner de positif pour vous? Ben D'abord vous serez euh, dans l'activité, hein, c'est à dire que ce sera euh, en, en harmonie avec votre nature profonde, qui est une nature active et dynamique, et donc Mars va activer ce côté actif et dynamique de votre personnalité, non seulement au plan physique où vous aurez vraiment beaucoup d'énergie, vous aurez du nerf, hein, comme on dit, mais au plan intellectuel aussi où les idées vont vous arrivez rapidement, vous aurez un esprit de répartie et de l'humour qui font que bah, vous étonnerez un petit peu les autres, hein? vous les prendrez de court, comme on dit, et bah, ça vous réussira parfaitement, hein? surtout dans le domaine des affaires. Je vous conseille peut-être pas sur le plan personnel d'être aussi percutant parce que euh, les autres, vos proches pourraient se prendre un petit peu des hein dans la figure si vous leur assénez des trucs euh, comme ça, d'autant plus que euh, Mercure rentre en Scorpion donc euh, elle va être un petit peu, euh, comment dire, Mercure vous savez c'est votre façon de communiquer hein, avec les autres, les, les, les, les connexions que vous avez avec eux, et Mercure en Scorpion ma foi elle n'est pas très gentille euh, non plus donc euh, euh, vous aurez peut-être des vacheries à, à dire mais euh, Bon parfois ça peut être utile hein, de dire des vacheries, euh, par exemple si vous avez un adolescent qui ne vous obéit pas ou qui fait des bêtises, etc. et ben, ce Mercure en Scorpion va vous servir, vous lui direz hein, ces quatre vérités, parce que le Mercure en Scorpion il est franc euh, du collier et direct même si parfois il dit des choses qu'il faut savoir interpréter, hein. c'est pas toujours clair et net, mais au moins c'est franc et direct. Vous aurez droit à une jolie lune en Sagittaire jeudi et vendredi, et elle, elle occupe un secteur, comment dire, de plaisir, de loisir, alors quels sont vos loisirs, quels sont vos plaisirs? Souvent chez le Lion, le jeu hein, c'est un plaisir. Alors peut-être que vous aurez des amis chez vous et que vous allez organiser des jeux, euh, ou alors tout simplement que vous allez les organiser pour vos enfants hein, et euh, bah, votre âme d'enfant euh, s'en contentera et en, en sera même ravie. Vierge et ascendant Vierge, dans votre horoscope de cette semaine, euh, je pense que vous allez être content hein, parce que bon, on reste et, effectivement dans l'ambiance balance, euh, qui vous le savez parle un petit peu d'argent, de, euh, de vos revenus, de vos économies, etc. Mais euh, d'abord, bon, il y a Mars qui va rentrer euh, dans, ce, dans ce même signe, donc euh, bon, vous allez pouvoir régler les choses euh, Hein, avec énergie, mettre le point sur la table s'il le faut, et vous débarrasser de des questions qui vous dérangent, en tout cas dans ce domaine. Hein. Mais surtout, il y a l'entrée de Mercure en Scorpion qui va être une aide euh, pour vous, euh, une aide dans la mesure où euh, vous aurez euh, des proches ou un proche à, à vos côtés, quelqu'un qui va vous donner des, des explications, ou qui va vous faire comprendre comment mieux gérer euh, certaines choses, et toujours dans le domaine financier puisque les planètes rapportent hein, au soleil, et le soleil donc je le répète, est en balance euh, avec mars, et donc ça met vraiment terriblement l'accent sur vos possessions, euh, sur... Alors peut-être que vous aurez à discuter d'une rémunération aussi, de votre salaire. Dans ces cas-là, pas d'agressivité surtout, hein? vous écoutez, vous laissez l'autre parler hein? et ensuite vous avancez vos arguments, et essayez de les préparer avant. Bon, vous avez euh, peut-être l'esprit de répartie, mais il arrive que la Vierge soit quand même un petit peu dans la rétention, dans la retenue, donc je vous conseille, hein, si vous avez quelque chose à demander, de préparer les choses dans votre tête auparavant, de manière à ce que euh, vous ne balbutiez euh, je ne vais pas y arriver, hein? balbutiez pas, c'est ça hein, Zoé? Oui, ça. <rire> euh, bref, que vous ne perdiez pas vos moyens <rire> face à votre interlocuteur. Samedi et dimanche seront vraiment de bonnes journées, la Lune sera en Capricorne, donc vous serez dans un climat qui sera plutôt rassurant. Hein? Le, le Capricorne, c'est le signe de Saturne, de la durée, de la pérennité des choses, donc euh, vous perpétuerez des traditions ou alors euh, euh, vous, vous resterez chez vous, mais vous serez bien en, en votre propre compagnie, et si vous avez du monde autour de vous, ça ne vous dérangera pas trop. Bon anniversaire à toutes les balances, voici votre horoscope pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Et on souhaitera un bon anniversaire à Zoé hein, quand même, qui est du 1er octobre. Merci et à mon frère aussi qui est du 1er octobre, et à mon neveu qui est aussi du 1er octobre, vous voyez, je suis marquée par le 1er octobre. Bref, euh, donc euh, le soleil est chez vous, mais Mars arrive aussi, elle débarque, elle débarque le 4 dans votre signe, et euh, bon, elle va vous donner la pêche normalement, hein, sauf si votre thème est mal euh, fichu à ce niveau-là, mais normalement Mars est une planète d'énergie, d'action, réaction. Alors bon, attention à ne pas réagir trop fortement, peut-être si vous vous sentez euh, un, un petit peu agressé, mais en même temps bon, euh, moi je trouve que c'est bien que vous réagissiez parce que vous avez trop tendance à être gentil. Hein? Euh, à vous laisser faire, à ne pas vouloir de conflit. Parfois il faut accepter le conflit, parce que le conflit fait avancer les choses. Hein? Si jamais il y a un conflit cette semaine, ne le fuyez pas. Là je m'adresse hein, au premier er décan parce que vraiment Mars, elle, elle sera chez vous. Hein? Euh, S'il y a un conflit, ne le fuyez pas. Au contraire, affrontez-le, ça fera avancer le schmilblick et après vous serez fier de vous, vous serez content euh, d'avoir sorti ce que, ce que vous aviez sur le cœur. Parce que si vous, vous le gardez, euh, c'est un peu comme si vous gardiez euh, euh, un aliment qui vous fait du mal, hein, euh, quelque chose que vous digérez mal. Donc euh, bon, moi je trouve ça important euh, que Mars arrive et vous permette... Euh, vous avez le choix, hein, c'est sûr, mais a priori Mars va vous permettre de, de dire, de sortir euh, le, les éléments un petit peu négatifs que vous avez en vous par rapport à quelqu'un, euh, par rapport à l'un de, de vos proches hein, en tout cas, et, et Mercure qui rentre en Scorpion va aller tout à fait dans le même sens. Jeudi et vendredi, la Lune occupera euh, votre ami le Sagittaire, donc euh, ce sont des, des journées où vous serez, vous sentirez l'esprit léger, libre, vous aurez l'impression que les choses sont moins difficiles, hein? la Lune va passer par conjonction sur Jupiter, alors euh, si vous êtes de la fin du 2e décan, début du 3e, il euh, ben, y aura un petit peu de joie, un petit peu un sentiment vraiment de liberté, hein, et peut-être la possibilité d'envisager des vacances, un voyage, d'aller sur internet pour euh, jeter un oeil! Musique scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, il y a du lourd! Enfin, il y a des événements! Hein on va passer sur le fait que nous sommes toujours en période balance, hein. euh, c'est quand même euh, euh, le, le roi, le signe roi euh, du moment, et d'autant plus que Mars, votre planète justement, va entrer elle aussi en balance. Alors vous avez intérêt sous cette conjoncture à ne pas euh, aller au conflit, hein, en aucune circonstance. Euh, il faut au contraire essayer d'aplanir. Alors si vous n'y arrivez pas, vous prenez la fuite, hein? c'est courage, fuyons! Parce que je, je pense que ça ne vous fera pas du bien intérieurement de rentrer en conflit avec les gens. C'est comme ça en ce moment, il y a d'autres moments de l'année, avec d'autres événements planétaires, qui vous permettront de, au contraire de, de, de vivre les conflits et, et de vous en nourrir parce que le Scorpion, il déteste pas le conflit, mais là c'est pas le cas, hein. il, faut, il faut essayer de le fuir. D'autant plus que donc Mercure rentre dans votre signe et va s'opposer à Uranus. Donc forcément, il, vous aurez du mal à échapper hein, à, à la discussion et surtout au fait que votre interlocuteur va être en contradiction avec vous, en totale contradiction, donc là aussi, hein, ou vous rentrez dans la discussion et dans le conflit, ou alors bah, vous fuyez en vous disant je remets ça à plus tard, c'est plus sage, euh, et effectivement ce sera plus sage parce que plus tard eh ben, vous n'aurez pas cette opposition entre Mercure et Uranus, vous n'aurez pas ce problème avec Mars, et euh, bah, évidemment vos échanges seront quand même beaucoup plus faciles et productifs, parce que là ça ne sera pas productif. Une bonne lune pour vous samedi et dimanche, étant donné qu'elle sera en Capricorne. Donc je ne dis pas que vous serez nettement plus bavard, mais disons que vous serez plus enclin à, euh, non pas vous confier, mais à échanger euh, sur des sujets euh, qui vous intéressent, avec une personne qui a euh, de la culture, euh, qui peut vous apprendre quelque chose. Hein. Donc si vous avez cette occasion de voir un ami ou euh, quelqu'un que vous connaissez bien, qui n'est pas forcément un ami, mais avec qui vous avez ces échanges enrichissants, euh, surtout n'hésitez pas! Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, bon, il n'y a à peu près que des bonnes choses. Hein. On a vu déjà la semaine dernière que le soleil était entré en balance, votre signe d'harmonie avec les autres et surtout euh, les amis, les, les alliés professionnels, et puis tout ce qui tourne autour de la solidarité et de l'entraide. Donc, euh, en plus du Soleil, et eh bien Mars fait son entrée dans ce signe. Et euh, si vous avez besoin d'un coup de main, et eh ben c'est le moment de demander. Ou de, ou alors si c'est d'autres qui ont besoin qu'on les aide, c'est le moment de proposer votre aide vous serez extrêmement efficace hein, avec ce Mars en Balance, parce que vous ferez les choses à la manière des autres, c'est-à-dire comme ils ont envie qu'on les fasse. Vous ne les ferez pas à votre manière qui est une manière, hein, vous êtes un signe de feu, qui peut être parfois un petit peu euh, pushy comme on dit, pas brutal, mais vous voyez où, où vous poussez les autres à aller plus vite que, que la musique. Non, vous serez à l'écoute, Hein? Et vous irez dans le sens euh, de ce qu'attendent les autres, de ce qu'ils espèrent de vous, et euh, parfois vous ferez euh, du bien autour de vous, et ça vous reviendra parce que vous vous sentirez bien avec vous-même et vous voyez en harmonie euh, avec, euh, avec le monde. À côté de ça, il y a Mercure qui va rentrer en Scorpion, je suis pas sûr qu'elle ait une grande influence sur vous parce qu'elle va être dans votre secteur 12. Donc tout au plus, elle va vous donner plus d'intuition, ce dont vous aurez besoin hein, pour être à l'écoute des autres. Euh, Peut-être que fa faudra que vous fassiez attention à pas trop idéaliser certaines personnes parce que Mercure en 12, il y a un côté euh, hein, idéalisation. Euh, mais bon. Je suis pas convaincue du tout que ça va avoir une importance euh, quelconque étant donné que Mercure est quand même très rapide, hein, ça va jouer sur une demi-journée hein, son passage. La Lune passera chez vous euh, mercredi et jeudi et euh, bah pour une fois ce sera, euh, bon, pour une fois non, ce sera une bonne configuration dans la mesure où vous pourrez être vous-même à 100% d'autant plus donc que euh, la Lune sera en, en harmonie avec les planètes en Balance, hein. donc là aussi vous aurez certainement, ce sont de, deux journées où vous aurez à aider les autres à faire preuve de solidarité, d'entraide, ou au contraire à demander euh, hein, de l'aide. Donc euh, vous, pouvez compter, vous pourrez compter sur les autres ces jours-là. Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, on retrouve hein, l'ambiance Balance dont on a parlé la semaine dernière qui euh s'accentue avec l'entrée de Mars dans ce même signe de la Balance. Donc on a vu que c'était votre secteur de carrière, le secteur des choses importantes de votre vie ou des personnages importants même de votre vie, et avec Mars, on sait qu'il peut y avoir du conflit dans l'air, sauf que Mars en Balance est un petit peu désarmé et que vous-même vous allez savoir très probablement désarmer le moindre conflit, c'est-à-dire dès que vous sentirez que ça commence à être un petit peu tendu, qu'il y a des rapports un petit peu difficiles avec l'autorité, les représentants de l'autorité, des parents ou des enfants, enfin bref, vous aurez le, le mot pour le dire, la, la bonne attitude euh, qui fera que vous calmerez le jeu. Euh, au besoin, vous pouvez servir aussi d'intermédiaire entre deux personnes qui ne seront pas d'accord. Hein? Euh, C'est possible, à moins que quelqu'un aussi joue un rôle d'intermédiaire entre vous et une personne avec qui vous vous entendez pas, avec qui vous n'arrivez pas à trouver euh, un accord. Donc euh, le l'issue de tout ça sera positive euh, dans la mesure où euh, vous ferez attention à bien euh, être euh, dans la conciliation, à ne pas imposer euh, de choses euh, à certaines personnes et donc vous, vous atteindrez vos objectifs parce que on est dans une période où vous avez des objectifs à atteindre. Euh, D'ailleurs, vous aurez un bon allié, hein, enfin une bonne alliée euh, avec Mercure qui va rentrer euh, en Scorpion dans, euh, dans un secteur d'aide et d'entraide. Hein. Donc franchement, euh, si vous arrivez au conflit, c'est que vous l'aurez voulu, hein, parce que là vous avez tous les ingrédients pour euh, atténuer, arranger, aplanir, et euh, être finalement content de vous, ce qui est rare. Lundi, après-midi et mardi, euh, la Lune sera en scorpion, et, et elle va activer pour le premier des camps le, le bon aspect d'Uranus, donc euh, vous vous sentirez encore une fois dans une progression, ou alors, euh, euh, pour certains, c'est vrai que ça peut être le début d'une nouvelle vie, hein, cette. Euh, cette harmonie d'Uranus, on n'en a pas parlé pour cette semaine, mais Mercure va être en, en bon aspect avec Uranus, donc vous allez sentir hein, le, le côté progressif de la conjoncture. Verso <musique> Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, euh, bon, je pense que ça devrait bien se passer grâce à la domination de la Balance. La Balance, on a vu la semaine dernière ce que ça signifiait pour vous, mais euh, il s'y rajoute cette semaine la planète Mars, elle euh, planète de l'action, des décisions, de la volonté, de la détermination, elle va être de votre côté et dans un secteur vraiment euh, où vous pourrez étendre vos prérogatives, étendre votre autorité, euh, demander à ce que vos volontés soient respectées et obtenir ce que vous voulez. Hein? Vous serez vraiment très satisfait de, de cette conjoncture qui euh, euh, en plus de ça, peut vous permettre d'étendre vos activités, d'avoir un, un champ d'action plus vaste, hein, euh, euh, de faire de meilleures affaires ou d'avoir de, euh, des clients plus importants, un petit peu plus de renommée pour ceux qui sont dans un, dans un milieu artistique ou des médias, etc. Il y a vraiment du bon hein, de ce côté-là. En revanche, il y a un petit petit souci avec Mercure, hein, euh, euh, et ça c'est uniquement pour le premier décan, Mercure rentre en Scorpion, euh, vous allez certainement avoir à discuter avec quelqu'un d'important et vous aurez à faire à un interlocuteur qui va être euh, dans la contradiction avec vous, qui va sans arrêt essayer de vous dire euh, ah oui, euh, oui tu as raison, oui, mais... Euh, donc il ne faudra pas vous énerver, hein, surtout parce que peut-être que c'est ce que cet interlocuteur ou interlocutrice attend, hein, de vous mettre un petit peu sur les nerfs, de manière à ce que vous perdiez votre sang froid. Donc vous allez rester zen, hein, on est d'accord? Euh, même si on vous dit des choses qui vous énervent, qui vous mettent un petit peu la tête à l'envers, vous restez zen parce que, bon, hein, prendre du recul, ça fait toujours du bien. Jeudi et vendredi, la Lune occupera euh, le Sagittaire dans votre secteur de projet, il est très possible que vous ayez euh, d'intéressantes perspectives pour ces deux jours, ou l'espoir euh, que quelque chose se concrétise, et il bah, y a des grandes chances hein, pour certains, du la fin du 2e décan, début du troisième. vous savez que Jupiter est en bon aspect avec vous, et la Lune passe sur Jupiter. Donc franchement, il y a une ouverture là, hein? c'est impossible qu'on vous refuse quelque chose. Musique poisson Poissons et ascendant Poissons, dans votre horoscope de cette semaine, on retrouve bien évidemment la domination de la Balance, c'est le signe du mois, et elle va être renforcée hein, par la présence de Mars euh, qui rentre en Balance, elle aussi le 4. Donc euh, Mars, c'est la planète du travail, de l'énergie, de la volonté, de la détermination, et vous allez mettre tout ça hein, au service du secteur euh, qui est euh, euh, représenté par la Balance, c'est-à-dire votre secteur des finances il y a des choses à régler dans ce domaine, et euh, ma foi, vous allez les prendre en main. Hein. Avec Mars, on, on, on se dit mince, alors j'en ai marre, maintenant euh, il est temps de régler le problème, de faire face à ce problème, euh, de le prendre de front, hein. avec Mars on prend les choses de front, et bon, d'apporter de, de, ce que je, de payer ce que je dois payer, euh, ou de me faire rembourser ce qu'on doit me rembourser, euh, d'obtenir le bonus que je dois obtenir, bref, euh, vous n'attendrez plus de manière passive à ce que ça vous soit apporté. Hein? Parce que souvent vous avez tendance à attendre, hein? vous vous dites bon bah ben, quand ce sera prêt, ça, ça viendra. Non, là il faut Mars vous dit qu'il faut aller chercher et vous serez bien aidé par Mercure qui euh, entre en Scorpion, un signe vraiment très bien situé par rapport au vôtre et euh, qui peut... Vous euh, voyez, avec un Mercure Scorpion on peut vous donner raison, on peut vous dire euh, oui effectivement, euh, euh, on vous doit cet argent, ou euh, euh, on peut vous dire aussi vous allez le recevoir à telle date, on peut vous donner confirmation de quelque chose que vous attendez et euh, pour lequel vous vous énervez un peu, euh, étant donné que ça n'arrive pas dans les temps euh, euh, comme vous le désirez. Lundi, après-midi et mardi seront vraiment des bonnes journées. D'abord, euh, la lune sera en scorpion, hein, euh, qui est en harmonie avec vous. Je vous ai dit, souvent, c'est votre signe de joie. Hein, c'est un signe, c'est un secteur jupitérien. Euh, donc, euh, vous aurez peut-être euh, euh, certaines émotions fortes, mais ce seront des bonnes émotions, hein, des émotions de, de soulagement, de contentement. Peut-être que vous arriverez tout simplement à régler. Euh, le, les petits problèmes financiers euh, dont je vous ai parlé. Je vous souhaite une très bonne semaine et je serai ravie de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez aller bien entendu sur le site de rtl.fr, appeler le 3210, hein, vous avez plus d'horoscopes, ou alors aller sur le site du Figaro TV Magazine. Bye bye